recherche de fuite par infiltration on a un petit bac enterré et on a une dalle qui est fissurée la façade dans la façade et on voit bien cette fissure là partant depuis on a une infiltration qui se fait on va passer de l'autre côté non de ce côté là aussi là on n'a rien de ce côté c'est que la fuite n'est pas là on a déjà un petit problème ici, hein, quand même important, mais qui n'est pas, pas la cause du, dé, du sinistre. On a bien une fissure importante ici avec euh, la maçonnerie creusée. Cette idée, hop, matériel. Le sinistre, il est là. On voit bien. Et puis ici, un et un peu ici Explication. l'infiltration par l'extérieur qui va se poser l'eau au pot dans le pot, dalle rentre au niveau de la fissure que je vous ai montré ensuite elle est fendue ici l'eau vient taper sur le mur longer cette cloison et buter contre cette, euh, ce mur là et s'étaler sur la gauche aussi aucune fuite sur les canalisations, alimentation, euh, pas de fuite du tout. Et on voit bien la dalle qui a été fissurée d'origine. Problème de construction et on n'a pas de dégâts. Et tout ce qui est alimentation passe par le plafond. Recherche de fuite effectuée, cette idée.